Salut c'est Martouf, nous sommes au mois de novembre, je suis au jardin. Alors il n'y a plus l'air d'avoir grand chose qui pousse. Mais en fait quand on regarde bien, il y a encore des choses. Alors ici je viens de creuser un petit peu, de retourner là-dessous. Source ces merveilleux feuilles, il y a des racines et devinez ce que c'est. Ceci c'est du réfort. Donc c'est ça quand vous mangez du réfort, ça se présente sous forme de racines à la base. Attention le réfort c'est très fort. C'est... La même chose que du wasabi, hein, donc les Japonais appellent ont une variété wasabi. Et voilà. Alors, bon appétit.